Donc euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, comme ça a été dit, la conférence débat à laquelle vous allez assister s'intitule « Aide française au développement en Afrique entre business et corruption euh, ». L'intervenant à, à mes côtés sera donc Bernard Mounier. Donc, Bernard est membre d'Attaque et de survie, et également président de la coordination au Bien commun PACA. Il a vécu et travaillé de nombreuses années en Afrique, et pendant ces années, il a pu observer comment... Euh, se mettait en place de nombreux projets d'aide française au développement en Afrique. Alors Bernard souhaite privilégier le débat et l'échange. Par conséquent, sa présentation va être relativement courte, ça va durer à peu près dans les 20 minutes. Il va d'abord vous rappeler quels sont les acteurs français et africains impliqués dans les projets d'aide au développement et quels types de projets sont privilégiés par la France euh, puis, euh, il décrira le, le cadre géopolitique et économique euh, où prend place euh, l'aide au développement. Vous allez voir, c'est un cadre assez particulier. Là, je, euh, Bernard, à toi. Bon, mes chers, chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est bien parce que vous êtes conscient euh, qu'il y a une particularité dans l'aide euh, publique euh, française au développement ou tout simplement l'aide euh, au développement, car on verra que cette aide publique, ça peut être une aide euh, qui est consacré au, au secteur privé, etc. Vous êtes là pour, pour entendre un certain nombre d'éléments, et ensuite, évidemment, nous pourrons discuter dans le détail. Alors, c'est dans, dans le dispositif historique qui est né dans les années 50 euh, de l'aide, tout ça avec des guillemets, hein, au développement, entre guillemets, etc., euh, l'aide la, au développement française, publique. Tient euh, une place particulière. C'est une aide qui est, telle que nous la connaissons, euh, qui, est, qui est née au moment des indépendances par un tour de passe-passe euh, de Gaulle et Faucard, euh, ont eu euh, une, une certaine habileté en transformant un certain nombre d'institutions, alors que ce soit la caisse centrale euh, la Caisse centrale de, de financement des Outre-mer ou bien euh, le franc CFA, etc., qui sont devenus, euh, qui sont devenus euh, euh, un franc, Bon, vous êtes au courant de tout ça, euh, des, de coopération en réalité, ou bien euh, la Caisse centrale euh, d'Outre-mer qui est devenue euh, euh, ce qu'est maintenant la FD. Cette... Euh, cette supercherie, en réalité, visait à maintenir aux yeux de tous, sous prétexte d'indépendance et de développement, ce qu'on a appelé l'influence de, de la France sur ses anciennes colonies, sur et le, sur le précaré de la France, en particulier en Afrique subsaharienne, ce qu'on a appelé la France Afrique. Tout cela perdure avec quelques inflexions, en particulier depuis les années 90 où la France a perdu un peu de son aura, en particulier après la dévaluation du franc CFA. Cela perdure en relation avec ce que nous verrons plus tard, à savoir ce qu'a été globalement l'aide publique au développement, ou l'aide au développement, à savoir l'accumulation de dettes euh, qui, don, qui ne pouvaient pas être remboursées pour un certain nombre de pays, accumulation, accumulation de dettes qui, euh, à un moment donné, euh, se sont vues infligées pour, pour, être, pour être remboursées ou pour voir, euh, euh, disons, euh, un ou une restructuration de ces dettes. Euh, un certain nombre de conditionnalités qui sont celles, euh, vous, avez, vous avez entendu parler sans doute de tout ça, euh, du consensus de Washington, euh, des dettes qui, euh, qui devaient, pour être remises, restructurées, euh, être euh, soumises, donc, soumettre les, re, les gouvernements qui les devaient euh, à un certain nombre de conditionnalités. Ces conditionnalités, bien sûr, c'était le, le libre-échange, la suppression des barrières noires, les privatisations, euh, la, la dérégulation, etc. Au bout du compte, euh, les États se trouvaient dans, sont trouvés dans l'impossibilité euh, à cause de cette assiette fiscale qui, était, qui se réduisait comme peau de chagrin euh, de rembourser euh, les dettes qui étaient extrêmement importantes. Donc c'est mis en place à ce moment-là ce qu'on a appelé l'initiative du pays pauvre et très endetté, euh, où ces, ces, ces conditionnalités ont été renforcées. Euh, un certain nombre de services publics ont été, ont été vendus aux au plus, plus offrants ou pas d'ailleurs, parce que... En fait, euh, les, les mises en concurrence, contrairement à la doctrine, n'ont pas été réalisées. Par exemple, au Cameroun, la société nationale d'électricité, euh, la Sonel, a été vendue à en une entreprise californienne, AES, qui euh, était en train de, de faire faillite euh, en Californie et qui est arrivée avec tout son staff, etc., grassement payée. Euh, Bon, pendant un certain temps, il n'y a plus de, il y a plus de, de travaux, il n'y a plus de remplacement d'un certain nombre d'éléments nécessaires, et évidemment, ça a entraîné des coupures de courant, des, des stages, et ça, et, bien, et un certain nombre d'effets de, de, indésirables comme les coupures d'eau, puisque pour, pour, pour, pour que l'eau potable arrive, ou l'eau arrive, ben, il faut de l'électricité. Mais euh, pas uniquement. Euh, la question des chemins de fer pour rester dans ce pays euh, était aussi posée. La vente, enfin, sous forme de concession, mais enfin, on va dire que c'est des concessions à long terme, euh, de, la, de, la société, euh, de la société publique euh, issue de la colonisation qui s'appelait Régifère-Cam, euh, s'est faite euh, quasiment de gré à gré euh, avec euh, le groupe Bolloré, les groupes Bolloré de l'époque, parce il y avait plusieurs, parce il n'y avait pas encore Bolloré, Africa Logistics. Donc, tout ça, tout ça, c'est, y compris pour la société des eaux, hein, bon, la, la SNEC, etc. Donc, sur toutes ces, sur toutes ces, ces questions, euh, euh, des, des, privatisations sous diverses formes ont été mises en place, avec des, des résultats extrêmement décevants pour les idéologues, euh, qui les avaient conseillés, et une seconde, une seconde phase est intervenue, bon, on viendra là-dessus plus tard. Mais euh, au bout d'un certain temps, euh, les bons élèves, euh, ceux qui avaient appliqué toutes les conditionnalités, toutes les, toutes les conditionnalités euh, euh, fortement conseillées par la banque mondiale, se sont retrouvés euh, à ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE, et euh, à ce moment-là, pouvaient euh, démarrer euh, une remise de la dette multilatérale. Quant à la dette bilatérale, celle du Club de Paris, par exemple, la dette française, elle devait faire l'objet d'un traitement particulier. Dans le cadre de, de l'aide au développement, évidemment, la France euh, s'est euh, mobilisée hein, pour dire nous, nous apportons un certain plus et ça a été la, la volonté de, de, de créer des contrats C2D, contrats de développement et de désendettement. Peut-être on nous y reviendra dans, dans la discussion. Cette aide, cette aide au développement, euh, qui, qui vise à, à consolider dans des conditions différentes euh, la, la prédation euh, de la France dans ces pays, euh, n'a pas, pas permis de réaliser les objectifs qui étaient affichés. Pas du tout. Au contraire, ces pays se sont retrouvés après avoir été exonérés d'une partie de la dette en train de se réendetter Ils se sont réendettés alors de façon assez assez massive avec un dernier intervenant qui est qui est la Chine puisque 20% de la dette africaine c'est une dette qui, est, qui, est, qui a été consentie par la Chine à un certain nombre de conditions qui sont particulièrement léonines. Dans ce, dans ce contexte, euh, la, la volonté française ça a été euh, non seulement d'apporter de, euh, des fonds aux organisations multinationales, multinationales hein, aux organisations euh, comme, comme la Banque mondiale hein, ou d'autres banques de développement, d'apporter des fonds euh, aux fonds européens, hein, puisque dans les dans le, dans le traité, dans les traités européens, cette, cette fonction est incluse, mais euh, de, de développer une aide, une aide bilatérale, euh, qui est essentiellement une aide, une aide qui euh, comprend des, des, prêts, euh, des prêts divers sur lesquels là aussi on nous pourrons revenir. Cette, cette stratégie a été a été confortée par, par un ensemble institutionnel que je vais vous décrire. Actuellement, il existe en France un conseil présidentiel du développement autour de Macron et une émanation de ce conseil, c'est un conseil pour le développement de l'Afrique. En dessous... Il y a un conseil interministériel dirigé par le, par le premier ministre euh, qui traite de ces questions euh, euh, au niveau donc de chaque ministère. Et, et ces ministères, c'est essentiellement, bien qu'il y ait un grand nombre de missions hein, puisque le budget de la France fonctionne par mission, c'est euh, ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Les bras, les acteurs, essentiellement ensuite l'Agence française pour le développement et sa filiale dite secteur privé Proparco, hein, deux banques de développement, mais euh, l'AFD, euh, c'est un EPIC, établissement public, industriel et commercial, euh, et en même temps, euh, qui est un établissement financier, et euh, Proparco, c'est simplement une société financière. Hein. Euh, à côté de tout cela, euh, il y a un certain nombre d'intervenants qui ne sont pas négligeables, comme Business France et d'autres organismes. Dernièrement, après une baisse importante de l'aide publique au développement, au moment du, du quinquennat de François Hollande, hein, dernièrement, l'aide publique au développement euh, a, cru en, a cru en volume. Actuellement, euh, on en est à... 14,2 milliards d'euros en progression de 2 milliards d'euros par rapport à 2019. Cette aide, selon la loi, car une loi est, a été discutée à peu de, à peu de bruit, hein, avec peu de bruit, avec peu de bruit pendant six mois, euh, cette aide est censée être consacrée pour 85% des fonds, des fonds de l'État à l'Afrique subsaharienne et pour 75% à l'Afrique subsaharienne pour les fonds de l'AFT. Donc, euh, elle est censée être recentrée sur le précaré africain, le pré c'est-à-dire les, les les États qu'on retrouve dans les dans les États en queue du du, du classement de l'OCDE, vous savez, le classement d'un CDE en quatre colonnes, là, les pays les moins avancés. Donc, euh, Et puis, le, et puis la troisième partie, la seconde ne compte quasiment pas, la troisième partie étant euh, les pays euh, intermédiaires, euh, niveau inférieur, en gros. La plupart de ces pays sont dans ces deux, ces deux catégories. C'est assez marrant de voir que euh, parmi dans ces deux catégories, il ben, y, a, y a quasiment euh, tous les... Tous les États euh, colonisés par la France, hein, qui sont en queue, de, en queue du, du, classement de, du classement des pays, euh, euh, par, euh, re, selon le revenu national brut, euh, par, par personne. Donc, euh, voilà, voilà la situation. Alors, bon, après tout, on peut se dire, euh, on peut se dire, euh, au fond, les choses évoluent dans le bon sens. Puisqu'on parlait de, de trajectoire, ou ne sais quoi, de, de dérive par rapport à une trajectoire, eh bien, on a repris une trajectoire vertueuse. Alors c'est là qu'il faut évidemment rentrer dans le détail et aller, aller voir de plus près derrière les, les mots, les phrases, etc. etc. La question, la question c'est euh, la, la volonté française, comme, comme partout ailleurs dans le monde pour l'aide au développement. Euh, de faire euh, de l'aide au développement, mais par le marché. Quand on prend les ce dont euh, le programme, le, le programme des Nations Unies euh, pour le développement euh, euh, est comptable, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, les, les, les, les 16 items euh, des objectifs du développement durable 2030, plus les 169 cibles, etc., etc. Euh, on s'aperçoit que on, on trouve ça partout. On trouve ça dans les programmes de tous les États, dans, dans la fameuse loi de, qui, qui a été promulguée, cette loi-là dont on parle ce 4 août, mais aussi euh, euh, sur les sites des, des multinationales, en particulier des multinationales françaises. Quand on va chez Veolia... Quand on va chez Suez, quand on va un peu partout, on s'aperçoit que tout le monde concourt au développement et, et, et c'est ainsi, c'est ainsi que non pas la France euh, travaille pour développer et rendre capables les services publics, y compris, euh, y compris euh, des, des collectivités territoriales, etc., etc., pour, pour mener une, une politique publique, mais travaille pour, pour pousser un certain nombre de sociétés, en particulier françaises, euh, de sorte que ce soit gagnant-gagnant, comme on dit. C'est-à-dire que, eh bien, euh, dans ces pays, il y a un certain nombre d'infrastructures qui soient qui créées, mais aussi euh, que ça rapporte de l'argent, etc., qui est en retour. C'est ce que Le Drian euh, et aussi euh, la direction française du, du, du Trésor, du ministère des. Euh, du ministère des Finances euh, appelle euh, la, la diplomatie économique de la France, dont il se vante. Mais ce discours est contradictoire euh, avec ce qu'il raconte par ailleurs. Bon, Le Drian, dans une, dans une euh, tribune au Monde du mois de février dernier, il disait hein, la France n'est pas comme les autres. La France euh, euh, défend et promeut par l'aide publique au développement euh, à la euh, préservation au développement euh, des biens publics mondiaux, des biens communs mondiaux. Parce que là, il y a un petit, un petit flou, hein, un petit flou théorique, on va dire. Hein, voilà. Donc, euh, double langage. Et ça, on est habitué avec le Drian. Ça a été aussi le cas euh, pour ses mentors. Hein, on le sait. Voilà. Donc, on se retrouve dans cette situation où, en réalité, euh, l'aide... Ce qu'on peut appeler l'aide. L'aide au développement, on ne sait pas encore de quoi on parle. Hein. Enfin bon, c'est euh, l'aide euh, qui va passer par les entreprises françaises. Et les contrats de CDD, contrats des entêtements de développement, justement, sont, sont le, le moyen idoine pour euh, parvenir à cette fin. Que sont ces contrats euh, euh, spécifiques dont se vante, euh, se vante le ministère des Affaires étrangères et dont se vante euh, le ministère des, des Finances Que sont ces contrats alors, dans le cas de l'aide bilatérale, un certain nombre de pays ont vu leurs dettes d'une certaine façon annulées, mais pas tout à fait. Parce que la France pense que lorsqu'on annule de façon sèche les dettes, eh bien les gens ils sont libres. Ils peuvent aller investir dans d'autres pays, avec d'autres sociétés, etc. Donc, on maintient ces sommes qui doivent être versées sur le budget des États, on maintient ces sommes euh, et euh, on les verse aux échéances, hein, avec les intérêts, et on les verse sur un compte de la Banque centrale de ces pays. Ça peut être aussi la Banque centrale des États de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, on décide conjointement, dit-on, euh, avec ces pays des projets euh, qui peuvent être, peuvent être réalisés avec cette aide quand elle va être débloquée. Alors évidemment, quand on dit ça, c'est pas, hein, pas, mal, hein, voilà, c'est vertueux, etc. En réalité, euh, cette aide est, est décidée à partir de deux, deux comités, dont le premier est un comité technique, hein, où se retrouvent en face, face à face, un certain nombre de un certain nombre, par exemple, de, de fonctionnaires français, hein, où, où qu'ils émargent, et puis un certain nombre de, de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires du pays en question. Bon, pourquoi pas euh, Cependant, euh, ce qu'il faut savoir, et c'est là qu'on qu aborde hein, par ce biais, hein, euh, la question de la, de la corruption, euh, l'étendue de la corruption, la corruption, ce n'est pas qu'une corruption financière, hein, ce n'est pas de l'argent qui passe par dans des, dans des mallettes, hein, dans les paradis fiscaux, ou par exemple, à l'île Maurice, hein, pour ce qui est de l'Afrique, etc. Non, euh, les formes de corruption, on, on, on pourra le détailler, euh, c'est une... Des formes de prise illégale d'intérêt, car des fonctionnaires avec le salaire qui touche, étant donné euh, l'état, l'état de la fonction publique dans, dans ces, dans, dans, dans, ces pays, hein, ont un certain nombre d'avantages. Euh, bon, ils peuvent avoir des perdièmes, comme on dit, hein, des, des, jeux, comme des jeux, bon, lorsqu'ils se déplacent, des jetons de présence lorsqu'ils sont là, euh, des, une facilitation des visas, qui a de circuler, etc. Et donc, euh, ils aiment dans ces, dans ces dans ces comités techniques hein, où, où, on, où finalement on va rédiger les euh, dossiers de consultation d'appel d'offres voilà donc euh, et ensuite il y a un niveau supérieur avec euh, l'ambassadeur les ministres etc les ministres du pays etc bon donc euh, alors qu'est ce que ça donne en gros alors ça c'est euh, après ces prises illégales multiples d'intérêts on en trouvera plein plein si on veut hein. ça donne quoi ça donne par exemple euh, un fameux pont très utile hein, sur le Vouri. Hein, C'est au Cameroun hein, cet adoua là euh, qui, a, qui a été créé euh, à partir de à partir du reversement euh, d'un par, par, par, par le biais du C2D de 33 millions d'euros hein, voilà, sur sur sur un total de 150 millions d'euros. Mais en fait euh, la, la fabrication, l'établissement de ce pont a été décidé dans un contrat de C2D. Et euh, on s'aperçoit, lorsqu'on regarde les résultats de l'appel d'offres internationales, que ah, ce sont des sociétés françaises qui ont été choisies, hein, du groupe Vinci. Hein, en gros, euh, alors pour les fondations dans le fleuve, c'est sol étanche, enfin, etc. etc. Hein, il y a un certain nombre de. Un certain nombre de, de, de filiales diverses et variées. Ça, c'est le groupe Vinci. Alors, qu'est-ce qu'il qu peut, qu qu peut se passer? Et on, on verra ça aussi pour la question de l'eau, pour la question de l'eau au Sénégal, puisque au Sénégal, à partir du lac de Gers, il euh, y, y, y a tout un processus pour amener de l'eau, la potabiliser, amener de l'eau jusqu'à Dakar. Alors là, c'est euh, le Drian qui s'est vanté, hein, ainsi que une note. Du ministère, des, du ministère des Finances, la direction du Trésor, du trésor de cette année, euh, qui se sont vantés euh, de, du succès de la diplomatie économique de la France. En fait, euh, là aussi, euh, l'appel la, d'offres international rédigé de façon adéquate, on va dire, a amené à, à désigner euh, à la fois Suez, pour la, la potabilisation de l'origine de potabilisation euh, 26 sous toutes ses formes hein? et, euh, et aussi hein, euh, comment s'appelle cette, cette euh, GBL c'est ça euh, comment la, la, la, la fameuse euh, la fameuse société d'économie mixte d'aménagement euh, qui ramène l'eau du Rhône BRL voilà et aussi euh, voilà euh, vous connaissez ça bon B, B, BRL etc avec euh, la question du, du, du du cabinet qui a fait les études, qui est, qui est Merlin, c'est-à-dire un cabinet qui est tout à fait lié à Suez. Hein, voilà. Donc, dans la fabrication de l'appel d'offres, y compris de l'appel d'offres international il y a un certain nombre de conditions qui sont, qui sont, qui sont proposées hein, aux gens qui vont concourir et qui favorisent les entreprises, les entreprises françaises. Grâce à ces dispositifs, hein, on trouve, on trouve le même, la même... Le même dispositif, euh, lorsqu'on lorsqu étudie la façon dont ont été passés les appels d'offres avec, euh, avec l'apport euh, du C2D, euh, par exemple pour le barrage réservoir au Cameroun sur la Sanaga, hein, qui s'appelle le barrage de même VD, hein, où, euh, enfin c'est assez marrant parce que ça j'ai pu le voir de près, eh bien, euh, euh, on, demandait, on demandait que la société qui ferait les, les travaux soit une société qui ait tout son matériel présent euh, sur place d'une part, d'autre part, qui demandait que, les, que la, toute la maîtrise euh, exerce le travail, son travail, euh, avec une ancienneté de 10 ans, etc. Donc, ça voulait dire qu'on qu désignait directement une autre entreprise, qui est, qui est au Cameroun, qui a tout son parc de matériel, etc., etc. qu'on appelle razelbec Voilà. Donc, tout ça, tout ça un, ce sont des dispositifs où, en réalité... Euh, on va fabriquer, on va fabriquer des, euh, des, des dossiers de consultation, d'appel d'offres, hoc pour être sûr que des entreprises françaises vont, vont, vont pouvoir concourir. Mais il y a, y a un grand nombre d'autres exemples qu'on pourrait donner. Mais voilà. Donc euh, là, là, là, là, là derrière, y a, y a, tout ça se passe. Il euh, y, y a des euh, bon, alors après, vous, vous avez vu dans, dans Mediapart, il y, a un, il y a eu un certain nombre d'articles, ainsi qu'un article dans Le Monde, sur ce euh, qu'ils ont appelé les dérives. Alors, dérives, bon, euh, ou pas, hein, mais bon, par rapport à, à un idéal qu'il faudrait formuler entre nous, hein, ce que peut être une aide au développement, hein, peut-être une dérive. Mais euh, concernant un certain nombre d'enquêtes de, euh, qui ont été faites depuis 2014 sur... Euh, sur euh, ce qu'on pourrait, qu pourrait appeler euh, des, formes de, des formes de corruption, hein, on va dire. Des formes de corruption ou la facilitation, en, surtout pour la, pour la, la filiale de, de l'AFD euh, qui s'appelle Proparco, hein, euh, la facilitation peut-être de, de l'évasion fiscale, on va dire, hein, vers l'île Maurice, puisqu'ils ont versé des sommes importantes, selon l'enquête que nous avons lue dans des sociétés résidant à l'île Maurice. Mais ensuite, il y a la question de la redevabilité, comme on dit, car quand on s'adresse aux banques françaises de développement, on va dire comme ça, on leur demande des comptes, ils mettent en avant le secret des affaires et le secret bancaire, en fait. Et le G8 euh, du, mois de, du mois de janvier, je crois, hein, euh, qui devait traiter de, de ces questions, et en particulier des questions des paradis fiscaux et, et de la transparence, n'a pas, pas dit le moindre mot sur, sur le sujet. Donc, euh, on n'est pas sorti de l'auberge hein, sur, ces, sur ces questions. Euh, D'autant que la... Au fond, la, la doctrine, même si on dit on va augmenter les dons, hein, dons parce que les dons, les équivalents de dons, etc., en France, la doctrine, c'est bien de favoriser le secteur privé. Alors, favoriser le secteur privé français, si possible, mais toujours favoriser le secteur privé, qui est, qui est le seul euh, vecteur euh, important de développement, soit en apportant un certain des, des sommes qui peuvent, pas être, peuvent ne pas être très importantes comme effet de levier. Par exemple, dans le secteur de l'eau, c'est RIOB, c'est-à-dire le réseau international des opérateurs de bassins, qui instruit, qui est, qui est une organisation essentiellement composée de Français, autour de Veolia, etc. etc. qui instruit les, les, demandes, les, les demandes de, de prêts à partir des, des organisations qui, ou des, des fonds qui traitent les qui traitent les, toutes les, les questions d'adaptation au changement climatique. Bon. Ça peut être cette affaire, mais ça peut être aussi euh, rentrer dans, des dans, dans le capital, comme le fait Proparco, euh, de certaines entreprises françaises, euh, comme euh, ça, ça a été le cas pour euh, la filiale Afrique-Moyen-Orient-Asie euh, de, de Veolia. Ils sont rentrés dans le capital. C'est une Proparco, c'est une filiale... Euh, qui comporte euh, comme actionnaire majoritaire euh, l'AFD, mais qui comporte aussi un certain nombre de banques, BPCE, mais aussi euh, la Société Générale, euh, etc., enfin toutes les grandes banques françaises, et qui, et qui comporte alors parmi les investisseurs aussi euh, euh, Bolloré, Africa Logistics, par exemple. Hein, ça voilà, donc ça c'est pro parcours Le, Ce qu'ils ont en tête, enfin ce qu'ils veulent réaliser, euh, c'est euh, le développement euh, par un certain nombre de, non pas de, de privatisation sèche comme, euh, comme ça a été fait euh, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Non, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est euh, se fondant sur la, la correspondance et l'adhésion des sociétés privées aux objectifs euh, du développement durable de 2030. Ce qu'ils qui veulent, c'est euh, développer toutes les formes de public privé, on va dire. Non pas développer les services publics afin qu'ils qu jouent leur rôle, y compris dans les, dans les appels d'offres, parce que bon, les services publics ne peuvent pas tout faire. Mais c'est surtout développer tout ce qui est, est concession. Exemple, aller sur le site de Meridiam, qui est, dont on a fait la connaissance pour beaucoup d'entre nous au moment de la, de la fusion Veolia-Suez. Hein, et vous verrez que trône aussi euh, les, les, 16, les 17 objectifs du développement durable. Hein. Et que propose des fonds d'infrastructure comme Meridiam Ils proposent des, des PPP, hein, partenaires public privés, sous forme euh, de, de, de bottes. Hein. On, on construit, euh, on exploite et au bout de 35 ans, par exemple, on transfère à l'État, etc. Alors ils proposent ça avec des, avec des taux qui sont très intéressants. Les taux pour les investisseurs, c'est sur 35 ans, 5% par an. Quoi. Donc, c'est n'est pas rien avec la volatilité des taux, les, tout ce, tout, toutes les catastrophes qu'on peut prévoir, etc. Donc, euh, ça, c'est les fonds d'investissement euh, comme Méridia. Mais euh, là aussi, il euh, y, y, y a la volonté de créer des partenariats publics-privés dans d'autres secteurs. Par exemple, dans le secteur des, des barrages, euh, actuellement, est euh, construit un barrage... Euh, à 65, kilo, 60, 65 km au nord-est de, de Yaoundé, au Cameroun, euh, dans, dans un village qui s'appelle, euh, on va dire, euh, Nastiga ou Nartigal, parce que c'était... Enfin, bon. Euh, en allemand. bon, Voilà. Et euh, ce, ce barrage, euh, qui, est, qui, est, qui est très important, hein, qui va noyer, euh, très importante, euh, des, des communautés hein, voilà, qui, qui, qui vivent. Euh, lui, euh, il va fonctionner, une société ad hoc a été constituée, il va fonctionner sous la forme de, de botte. Hein, voilà. euh, on trouve, on trouve comme, comme, comme chef de file hein, dans le capital, EDF, hein, qui est à 40%, euh, la Banque mondiale, ensuite, l'État du Cameroun, qui en a déjà rétrocédé la moitié, mais qui n'est pas peut-être destiné à rester là. Et toutes les banques de développement alors internationales, voilà. Et, euh, les banques de développement françaises, bon, je veux dire la, la FT, euh, etc., etc., les banques, la, la Banque européenne d'investissement, les banques régionales d'investissement, de développement, bon, tout, tout, euh, on fait un tour de table hein, pour partager euh, les, les risques. Hein. Et euh, là, c'est un mode. Bon, on ne sait pas quel va être l'apport la, euh, euh, pour. Euh, les Camerounais, au sens d'expertise de ces, de ces partenariats publics-privés. Même si certains seront embauchés, mais d'autres devront, comme on dit là-bas, ou pas que là-bas d'ailleurs, déguerpir. Hein Il y a un déguerpissement. Et on va compenser tout ça. On sait compenser du point de vue écologique, mais aussi compenser financièrement, avec des clés de répartition concrètes, là, dans la pratique. Ils sont pas ça qu'on croit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va arriver euh, aux, aux, aux paysans des villages Combien vont-ils recevoir par rapport, par rapport à toute la hiérarchie des chefs, premier degré, deuxième degré, troisième degré, le sous-préfet, etc. Comment tout ça va se passer La Banque mondiale est censée euh, être garante de tout ça, mais, euh, en fait, c'est souvent euh, illusoire sur le terrain. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis, mais en fait, quand on fait le bilan, euh, l'étude euh, d'impact euh, environnemental, euh, on ne la trouve pas. Hein Souvent, on ne les trouve pas. Hein euh, L'ensemble des, des conditions ne, qui sont affichées ne sont pas respectées. Donc là-dedans, là euh, oui. Je peux dire en complément que et euh, International Rivers, une, une ONG... Euh, américaine et internationale, qui s'intéresse aux rivières et qui a beaucoup travaillé sur les barrages, notamment sur les barrages en Afrique, a montré que tous les, tous les grands barrages réce récemment construits en, en Afrique euh, se traduisaient par des déplacements euh, de populations riveraines, hein, euh, avec une compensation qui était, comme tu disais, euh, euh, totalement illusoire, hein, et, et, et, et la Banque mondiale a, a été, dans certains cas, obligée de le reconnaître. Donc, euh, euh, c'est un, un, un problème qui est identifié depuis, depuis pas mal de temps, quoi. Oui. Alors, il y, y, y, y, y a des exemples où ça s'est pas très bien passé, alors que la Banque mondiale euh, était entrée, dans, le, était entrée dans, les, dans, dans les prêteurs au niveau de, on va dire, on est, par exemple, au niveau de 10 hein euh, pour euh, assurer euh, la conformité avec ses règles, etc. etc. et où rien ne s'est passé comme prévu. Ben c'est le, le cas de, du, du pipe, enfin, l'oléoduc, euh, euh, qui, euh, euh, qui euh, va de Doba, c'est au, au, sud, au sud du Tchad, jusqu'à Crévi, c'est un port maintenant à eau profonde qui est au sud de Cameroun. Euh, ce, ce pipe hein, a été a été en partie financé, qui a été exploité par ExxonMobil, hein, euh, a, euh, a été exploité euh, euh, bon, pendant 10 ans, 12 ans, il existe encore, mais bon, les champs les pétroliers euh, produisent plus, plus grand chose. Hein. Euh, le, la Banque mondiale avait dit qu'elle qu faisait faire des études d'impact environnemental. Mais quand on les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Euh, ces deux petites universités américaines qui les avaient fabriquées, ils, sont, ils ont été inaccessibles, en fait, y compris pour les Américains qui allaient, qui allaient mettre un œil. Donc voilà. ça, c'était secret. Enfin, ça, en fait, c'était rendu secret, en réalité. Euh, L'Europe, euh, sur, euh, sur la, sous l'impulsion la, de Michel Rocard, euh, qui était président de la commission ad hoc, euh, avait avait dit ouais c'est ça c'est très bien euh, le pipe et l'exploitation au sud euh, au sud du Tchad etc euh, on va mettre les, une partie des sommes sur un compte pour les générations futures Vous voyez un peu ce que ça a donné au Tchad hein tout, tout le monde l'avait dit à l'époque mais surtout euh, la France était la France a été partie prenante non pas bien que Total se soit désengagé elle a été partie prenante comment a été partie comprenante en donnant un certain nombre de, un certain nombre de, de conseils euh, et en participant de façon modeste autour de table de financement. Alors, quand on regarde le, le, le dossier de consultation, l'appel d'offres, on s'aperçoit que, par exemple, je vais donner un exemple, hein, par exemple pour faire la, la nourriture des, des ouvriers des chantiers. Hein, il bon, y avait, y avait des, des gens qui étaient, comme on dit, entre guillemets, des expatriés, mais il y avait beaucoup d'ouvriers euh, camerounais. Bon. Euh, on a imposé, on a imposé euh, des normes d'hygiène euh, extrêmement strictes, auxquelles, dans ces conditions, seule une société au monde pouvait répondre. C'était Sodexo. C'était français. Bravo. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient dans des villages, parce que le euh, paille progressait dans sa construction, ils étaient obligés de bouffer chez Sodexo, quoi. Et que tout ce qui avait été prévu euh, en amont dans la préparation des appels d'offres, à savoir euh, dans, dans dans les vaches principaux, euh, le, la formation des, des des femmes qui faisaient à manger, etc., etc., la question des approvisionnements, leur montée en capacité, hein, voilà. En fait, bon, tout ça, ça a été complètement négligé alors que ça avait été promis. Mais c'est pas le, il y a un, un, un grand nombre d'éléments. Par exemple, quand on fabrique un pipe. Hein, voilà, c'est du, du 42 pouces, enfin, c'est des, des, des diamètres très importants. Eh bien, il faut souder. Hein. Et pour souder, eh bien, il faut du fil à souder et des baguettes. Donc, euh, dans la préparation de, de, de, de l'appel d'offres, on avait dit aux au, au PME camerounaises bah, vous, vous aurez du travail. Vous allez pouvoir avoir du travail en sous-traitance, etc. Mais, euh, lorsque lorsque, ben voilà, on était au pied du mur, on était obligé de leur dire Ah ouais, mais, ouais, mais en fait, euh, tout est déjà prévu. Il vous reste simplement à investir euh, pour avoir un stock suffisant en cas de, de nécessité, si on s'était trompé. Voilà. Donc, en même temps, sans leur donner les moyens euh, d'acquérir même une partie des stocks en ouvrant des lignes de crédit, ce que doit faire Proparco, par exemple. Au parcours, son job, souvent, c'est d'ouvrir des, des lignes ou de garantir des lignes de crédit dans, dans les banques commerciales locales. Bon, voilà. Or, rien n'a été fait. Ce qui fait que j'ai le souvenir d'une réunion dans un, dans un grand hôtel où il a fallu annoncer ça, tout ça aux gens, alors qu'on avait promis plein de choses, et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient rien à voir, même pas la bouffe. Voilà. Ça, ce sont, des, ce sont des projets qui sont dits de développement et qui sont. Euh, qui sont ceux que, que la France peut, peut très bien euh, mettre en œuvre, ou auxquels elle participe. Euh, J'avais parlé du, du pont sur, sur le Vouvry, euh, qui, euh, qui a été octroyé des sociétés françaises du groupe Vinci, etc. Bon, euh, la, la, ce qui a été dit à l'époque, au, au moment où ça a été créé, c'est très utile, hein, c'est un pont qui est très utile, il n'y a pas de problème, contrairement à ce que dit Mar, le Marchesin dans son bouquin, le dernier bouquin, qui qui brocarde un peu ce, ce, ce, ce, cette, cette réalisation, elle est extrêmement utile pour les gens qui vivent à Douala, les quartiers populaires de, euh, qui sont à, sur la rive droite, etc. Tout ça, bon, voilà. Mais euh, on a dit aux gens, vous allez être, on va faire travailler 500 ouvriers euh, camerounais. Bon, D'abord, le, le nombre n'a pas été respecté, mais surtout, il n'y a aucune PME camerounaise qui a été, euh, euh, qui a été aidée euh, à faire quoi que ce soit dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsque c'est terminé, parce que là c'est pas un PPP, hein. bon, lorsque c'est terminé, qu'est-ce qui, qui va entretenir sur la, sur la durée euh, euh, ce pont Il n'y a, a pas de tissu qui a été créé à partir de là. Quand il y a un PPP, c'est une des raisons pour lesquelles il propose des PPP, c'est voilà, euh, tout ça va être exploité, va être entretenu, et puis on vous le rend euh, en bon état et tout. Bon. Mais là, là c'est pas un PPP. Cependant, voilà. Il n'y a, a rien de plus. Alors, Actuellement, euh, le, le ministère, euh, euh, l'AFD, le ministère des Affaires étrangères, etc., etc. disent on est là pour... Et, et alors, Proparco, dans sa dernière revue, là, il y a quelques jours, pour pré précéder le, le sommet euh, Afrique-France, bon, euh, Proparco a sorti a sorti une revue. Ils en sortent une revue régulièrement. Et ils disent, voilà, notre rôle, c'est le, le développement des PME africaines, y compris, disait-il, euh, des gens qui sont en quelque sorte des auto-entrepreneurs. Mais là, c'est quoi Donc, euh, voilà, micro-crédit, etc., etc. Mais il euh, n'y a pas de plein. Oui. Ah, oui, oui, bien sûr, mais ah, là, je, je suis bavard. Bon. Ben oui, alors, ouvrons le débat. Alors, euh, est-ce que, est que, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est. Puisqu'on n'a pas parlé de, de corruption au sens, euh, au sens où on entend, généralement, mais de prise illégale d'intérêts, de magouilles, de mais on n'a pas parlé de corruption parce que c'est très difficile de, de chiffrer euh, les questions de corruption. On voit des circuits, mais on ne voit pas comment ça fonctionne. Et souvent la corruption, euh, elle, elle dépend euh, de l'État dans lequel les fonctionnaires locaux se trouvent hein, du fait de, du fait de, du fait qu'ils ne sont pas assumés par, par le budget de l'État. Hein. Bon.